Bonjour à tout, tout le monde. je saluer tout le monde de la presse avec nous aujourd'hui. Dans la mission que nous avons la police nationale d'Haïti, nous, nous allons présenter à la presse qui fait dans le dossier d'enquête sur assassinat du président de la République. Et pendant quatre derniers jours, depuis la dernière présentation que nous avons fait, avec le euh, gouvernement. Depuis la dernière, dernière présentation de la conférence, hein, il y a trois nouvelles arrestations qui sont Il s'agit de deux policiers, Bonny Grégoire, Clifton Hippolyte et, on l'autre, citoyen, qui est le Dominique Corvin. Dominique Covent était présent dans toute réunion de planification assassinat président Béria. Et réunion réunion a été faite la CAI Coventon, qui a été arrêté déjà. Et toute information yo, été confirmé nous collectons après une analyse, une déclaration assassinée. Nous présentons là. Dominique Covain, qui sous contrôle la police, il en détention. Après ça, la justice a lancé huit mandats d'amener, il y a qui sont déjà exécutés. Nous avons un mandat Mario contre Mario Antonio Palacios. Palacios, c'est un assaillant qui en fuite, il y a un Longue Nous avons un mandat contre un Askar Joseph Pierre, Askar Joseph Pierre, c'est un ancien diplomate qui a été un rôle pour les recevoir Asaïen, soit dans l'aéroport, soit dans le poste frontalier Information qui a été après mandat, monsieur est un réfugié aux États-Unis. Il a à retracé et nous a demandé l'autorité judiciaire. Aux États-Unis pour collaborer avec nous pour être capable d'appréhender l'élément ça. Là, nous allons présenter auteur, mon qui est plus dangereux, qui est exécuté, qui est suivi commandité et opération ça. C'est le fameux Badio Joseph Félix que nous avons cherché et la police m'a dit. BNH la demandé, collaboration toute population hein, pour nous capables le plus vite possible de mettre l'examen. Mandat de Joseph John Joel. Tout le monde connaît, nous avons annoncé déjà. Au même titre que Rodolphe Badio, John Joel Joseph, c'est un auteur. C'est un participant, c'est un planificateur, assassinat, président de l'Abéir. Nous avons cherché Gordon fait le Désir. Monsieur Sayo, photo Sayo, c'est des gens qui ont gagné sous contrôle, dont dernier, c'est couvert. Nous avons arrêté 26 personnes. Et par, parmi là-dedans, c'est tout un que nous avons présenté déjà. Yo. Nous avons l'issue, nous n'avons pas besoin d'aller dans l'issue. Trois à ça, rien, yo, qui sont tombés. Et il y a pile d'autres monde que des été à chercher. Nous fouillons 13 résidences. Et l'important pour me citer ou, là, c'est une résidence, résidence John-Joël Joseph. Trois résidences Joseph-Félix Badjo. On en résidence Rinaldo Corven. On entreprise qui appartenait à la famille Jarre. On l'autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hotel. On l'autre domicile de john Joel Joseph qui est dans le Et on l'autre hôtel qui est le Villajos Pelgrand En d'un cas, En d'un résidence, nous avons saisi on paquet d'armes avec l'autre matériel que nous allons citer pour nous là. Nous jouons dans 13 résidences. 45 fusils parmi lesquels y a un la police. 14 pistolets qui la la police que nous retrouvons. Nous retrouvons des centaines de cartouches de tout calibre. Nous jouons un drone, trois grenades et des gilets par balle. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions et 23 mesures conservatoires conservatoire qui ont pris à l'encontre de policiers, dont 7 qui placés en isolement. Bien entendu, nous avons des 7, 7 policiers. Nous avons Dimitri Hérard, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Lélie. Conrad Bastien, Fontus Crenor, Gentil Hubert. Dans cartouche, nous saisit 263 et cartouches de calibre 40, 96 cartouches de calibre 1 72 30, 24 cartouches de calibre 38, 6 wakitoki, on culasse, on drone, et bon, décider ça déjà. Pour finir, je vais dire rapidement nous jouons en pile auteurs physique nous travaillé sur auteur intellectuel l'enquête continue avec un pile persévérance la police a mis des moyens en coordination en collaboration avec d'autres agences internationales, dont le FBI. Et l'Interpol, et, et sous pour nous travaillons travaillé pour chercher qui est-ce qui est le corps pour faire toutes les opérations. Nous connaissons l'opération de recrutement des militaires colombiens à partir des États-Unis. Nous sommes entrés ici, en petit groupe, et Ça veut dire qu'il faut qu'il pour faire le ça. Il y infiltration dans la police, il faut que tu aies corps pour faire ça. Il y a monde c'est City tu Il y a un corps, il y a un payer chaque montant pour toucher. Il y a des contrats qui ont été signés avec Mounio pour un temps. Donc ça veut dire que un financement avec, nous nou continuons à faire recherche pour nous joindre à la compagnie Worldwide World Capital Lending Group. C'est lui qui a collecté quoi pour bailler. Parce que ça non, Information là. Nous dans phase pour exploiter tout le matériel que a saisi pour nous capables de retracer, de remonter à hauteur intellectuelle assassinat. Nous bail population garantie. Que la police là déterminée pour le faire là, et c'est la police qui a mené l'enquête là, avec les, ans, les enquêteurs spécialisés de la DCPJ, qui ont 25 ans, 26 ans d'expérience. Nous quand manqué manquer matériel, technique, technologique avancé. Heureusement, nous gagnons appui de d'autres pays qui a avancé avec nous dans l'enquête là. Nous gagnons trois Ressortissants étrangers qui vivent aux États-Unis, qui essentiellement participent dans le financement, nous demander FBI, l'autre équipe travaille avec nous pour aider nous à retracer les gens, parce que en Haïti ils ont financé, ils ont et opération ça, nous gagnons pour travailler avec les Américains pour être capable, ils mettez sous contrôle, retracer. Contact que vous gagnez pour faire ça et finalement pour finaliser l'enquête là, remettre-lui à ben la justice pour que la famille présidentielle t'ajoute justice, pour que le pays t'ajoute justice. Merci.